Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter UI Gesture Recognizer et compagnie. Les gestes, c'est quelque chose qu'on peut gérer directement avec UI Responder, mais c'est quand même assez compliqué. En fait euh, depuis iOS 3.2 donc c'est assez ancien a été mis en place un système qui s'appelle UI Gesture Recognizer et euh, je dis et compagnie parce que ce UI Gesture Recognizer il est relativement général et en fait euh, il permet de prendre en charge la direction de geste type comme le tap, le long press, le pinch, la rotation, le swipe, le pan et le screen edge. Vous connaissez chacun de ces gestes puisque vous les pratiquez probablement euh, en manipulant vos applications. Et l'idée, c'est également de pouvoir permettre euh, d'inventer euh, de nouveaux gestes, soit de manière canonique, soit par composition de gestes existants. Alors, on ne parlera pas de ça. Pour cela, je vous recommanderai la lecture du Fantastic Manual. Alors, your gesture recognizer. Il a un fonctionnement extrêmement classique, vous allez le créer soit à l'objectif C, soit à la Swift et puis vous avez aux oh, surprises, un protocole de délégation UI Gestion Recognizer Delegate auquel vous devez répondre qui va vous permettre de réguler la reconnaissance. Donc d'abord vous activez la reconnaissance et vous la désactivez, il y a des moments où je ne souhaite pas reconnaître certains mouvements. Vous pouvez éventuellement être capable de gérer la reconnaissance simultanée de plusieurs mouvements différents, il faut faire attention parce que certains sont inclus dans d'autres par exemple le pan et le swipe ça peut poser des soucis et vous pouvez même gérer des enchaînements de reconnaissance. Quelque chose qu'on fera pas. Et les méthodes phares c'est oh surprise touch as began, touch as moved, touch undead d'accord ça c'est en objectif C et ça c'est en swift. Et puis vous avez également un Touch Console with Event ou un Touch Console euh, qui vous permet de gérer la fin. Donc encore une fois, euh, pour ceux qui ont vu tout ce qui est euh, UI Responder, que ce soit pour les motions, que ce soit pour les, les mouvements, eh ben, on est dans la même philosophie. C'est assez carré. Alors par contre. UI Gesture Recognizer n'est qu'une mécanique de base et en général, on ne se sert que rarement directement de UI Gesture Recognizer. On se sert en fait surtout des nombreuses classes dérivées qui ont été définies pour les mouvements types et d'où le et compagnie parce que le UI Gesture Recognizer en lui-même n'est pas forcément intéressant sauf si vous voulez créer des mécanismes nouveaux. Donc regardons le premier, le UI Tap Gesture Recognizer. Euh, donc euh, il s'utilise euh, et puis vous associez bah, un objet cible et une méthode à invoquer hein, euh, dans cet objet cible. Le format de la méthode ça va vous donner tout simplement un sender qui va être de type Recognizer, donc en fait un héritier de UIG Recognizer. et puis vous devez rendre rien du tout. Donc ça c'est la méthode cible. Et puis euh, bah, vous allez devoir insérer le Recognizer dans la liste des Reconnaisseur associé à la vue. Donc en fait, c'est quelque chose que vous pouvez facilement positionner. On va voir ça dans un exemple un peu plus tard. Et vous avez deux attributs qui vont le caractériser. Le premier vous donne le nombre de tapes qui sont requis pour déclencher le recognizer. Euh, donc par défaut, c'est 1. Et le nombre de points de contact requis est aussi par défaut, c'est 1. Parce qu'on peut faire un double tap sur euh, deux doigts, par exemple. Voilà. Donc on on peut vraiment jouer sur ce genre de choses. Maintenant vous avez le UI Long Press Gesture Recognizer donc fonctionnement de la même manière toujours un paramètre qui est un UI Gesture Recognizer particularisé donc c'est votre UI Gesture Recognizer que vous récupérez. Vous avez euh, les attributs que vous pouvez positionner qui sont le nombre de points de contact requis et le nombre de taps requis dans les deux cas vous avez 1 par défaut et puis vous avez ici le temps minimum de pression qui est de 0,5 secondes par défaut et puis euh, le fait que vous autorisez ou pas un petit mouvement que le gars il glisse légèrement de sa position et ici c'est en points et là ici j'autorise par défaut 10 points vous avez ensuite le pinch gesture recognizer le pinch c'est ça hein. c'est lorsque sur la surface tactile euh, vous écartez et vous rapprochez donc même topo toujours hein, sauf que ici c'est un UI Pitch Gesture Recognizer que vous prenez et là vous avez deux euh, attributs utiles dans les méthodes associées le scale et la vélocité qui euh, vous donne euh, des informations sur euh, là en points en point par seconde vous avez le UI Rotation Gesture Recognizer toujours la même manière de procéder pour la construction euh, et puis vous avez deux attributs, rotation et velocity. Alors rotation c'est une valeur entre 0 et 2π et la velocité c'est toujours en, en points par seconde, ça peut vous servir. Euh, le UI pan, gesture recognizer, le pan c'est euh, un parcours. Et eh bien euh, vous avez ici euh, toujours la même manière de le construire. Vous avez le nombre minimum et le nombre maximum de points de contact que vous autorisez c'est 1 toujours par défaut et puis vous pouvez avoir des fonctions qui vont vous donner en fait la, la, la distance parcourue dans la vue, Translation in view et Velocity in view également. Vous avez enfin le UI Swipe Gesture Recognizer, Donc toujours l'initialisation pareille qu'avant, pas de problème, hein, on a l'habitude et puis les attributs c'est la direction de type UI, Swipe, Gesture Recognizer, Direction. En gros ça va vous dire droite, gauche, haut, bas, hein, voilà. Et puis le nombre de points de contact euh, qui sont requis. Et puis vous avez le UI Screen Edge Pan Gesture Recognizer. Donc c'est comme un pan sauf que vous partez d'un bord de l'écran. Et donc ça se construit toujours de la même manière et là vous avez euh, en fait les attributs de UI Pan -Gesture Recognizer, parce que là évidemment il en est dérivé et puis vous avez un attribut supplémentaire euh, qui est Edge de type UiRectEdge qui vous donne en fait la zone d'où provient le geste. Voilà, en guise de conclusion, en fait vous n'utilisez pas directement le UI Gesture Recognizer, mais plutôt ses dérivés, sauf si vous voulez faire des gestes particuliers et vous avez un sacré catalogue de dérivés. C'est extrêmement utile si vous utilisez certains gestes et c'est un petit peu plus complexe si vous les utilisez tous, mais c'est quand même drôlement plus simple que l'usage direct de UI Responder. C'est un petit peu comme le check motion où vous pouvez bah, calculer avec les accéléromètres les variations euh, sur le terminal ou laisser le système faire. Donc c'est quand même extrêmement euh, simple. Faites attention en particulier ici si vous utilisez plusieurs de ces mouvements. Certains sont parfois incompatibles entre eux. Je vous remercie de votre attention. A bientôt